Oh putain Mes amis, nous vous rappelons que la pratique de l'urbex et le fait d'aller sur une propriété privée est illégale en France. Alors ne reproduisez jamais ce qu'on a fait dans cette vidéo. et donc ce soir on se retrouve pour visiter ce lieu qui est magique Les amis là on se retrouve on va donc Salut. pour notre urbex comme c'était prévu et donc c'est un endroit abandonné un ancien groupe de médecins euh, qui se situe en france bien évidemment on ne dira pas où il se situe alors là, on se trouve dans le sous-sol actuellement justement dans le endroit particulier donc le sous-sol de la maison wow. putain j'ai ah, un truc putain j'ai un clou qui s'est enfoncé dans ma chaussure Waouh, oh putain. Alors ça, ça doit être... Ouais, ça c'est la chaudière. Pour l'eau chaude. Voilà, ouais, c'est la salle de chaufferie. J'ai un petit peu. Non, ça va. Donc ici, c'est rose. Hein. Je Coucou. précise bien, c'est rose. <rire> Alors ici, on est bien dans la salle de chaufferie. Ouais. Attends, on va aller voir. What the fuck il y a une bouteille d'alcool, alors on voit pas très bien, c'est un long couloir. Ouais, bah ouais, par contre ce couloir fait flipper, surtout que je vois quelque chose au bout. Tu vois pas quelque chose là On dirait deux jambes. Deux jambes Ouais, je sais pas. en tout cas, il y a une bouteille d'alcool. C'est toi les deux jambes Non. Regardez quand même, regardez comment c'est ancien. C'est incroyable, T'as vu comment ça sent tire C'est un truc de ouf Alors il faut attends, savoir attends, que... Attends, je peux... Je peux... attends... Bon là on va sortir de ce sous-sol qui est juste... précise bien, c'est juste what de fuck. Euh... <rire> <rire> Rose avec sa langue, je suis mort Bon. <rire> allez on y va, c'est parti Donc là on explore... Attends nice. avec ton flash je vois rien enfin, une tâche, une On explore... Tu vois bien quelque chose, on est bien d'accord bah, Là-bas dans le fond c'est une citerne. Ouais. Mais... Vas-y, vas-y, allez Non j'ai peur Vas-y, toi, t'es l'homme! Je précise bien que par terre, il est quand même des cachets. nous sommes dans un truc abandonné. Ah, Là, il y a des cartons. Vas-y. Oh my god. Ah, oh, oui. ah, yeah. les cachets. Les cachets, Là, il y a. C'est quoi? Des cachets. Des cachets, d'accord. Waouh! En fait, ouais, c'est plus ici stocker les vas-y éclaire! Ici, je précise bien, ils étaient plus dans le stockage médical. Rien. Donc c'est un lieu, un ancien lieu de médecins. De torture, je mets... non je vais. Non, de médecins. Vas-y, filme à gauche. Attends. Waouh. Vas-y entre. Il prend C'est vrai. Ouais. Bonne enfin, pause. Ah ouais, ouais, ici il y a eu bel et bien un feu, par contre on ne voit rien du tout Du tout Du tout, du tout, regardez cette chaise, oh, oui. elle a été rongée par la moisissure. c'est juste horrible bah, et là, plus, on a hein. juste un tout petit peu Vraiment Oh, genre... les... le tuyauterie euh, ouais, regardez la lampe est elle, est de la pièce. elle est juste ancienne, de ouf Je précise bien ce lieu, très, très, très, très ancien C'est juste flippant tu recherches ton truc alors qu'on est dans un endroit Et voilà Mon Dieu ah ben, C'est quoi ça Oh putain, il y a rien oh, ah ouais, c'est juste flippant <rire> Qu'est-ce que ça fait là, quoi C'est un abri de jardin, je sais pas <rire> Et j'ai un tire-bouchon Ah, t'as un tire-bouchon, on pourrait peut-être boire un... Non, les deux de C'est un champagne, ouais Ah non, non, parce qu'il y a l'intérieur, c'est toujours bon Et je précise que ouais, d'ailleurs, qu'elle est pleine What On fuck, la prend C'est quoi ça Non, je rigole Médecine fondée sur les preuves. C'est marqué médecine fondée sur les preuves. Et là -bas, là -bas. Je ne sais, sais pas du tout, c'est quoi Regarde, regarde, Qu genre, mets-toi à ma place, il y a le, le fond de la pièce. On ne voit pas dans la vidéo, malheureusement. Ah merde. Ah ouais, mais ça fait flipper, bon là allez. vraiment. Wow. Oh my god, il y a un couloir sur le côté. Oh putain, oh la vache. Qu'est-ce Regarde. Je peux pas regarder. Non, c'est juste une chaise, mais je te jure, regarde. Ah bah, éclaire. Oh mon dieu, oh, c'est juste horrible. Regardez. Franchement, cette partie de la maison, elle est juste horrible. Et je là, il y a un escalier, je sais pas si c'est eh, quoi. C'est une tu porte Tu un derrière. Ouais. <rire> c'est juste horrible, regarde une t porte ça. Cette chaise, regarde oh, cette chaise juste comme ça là, non mais c'est ah juste... Attends il y a mal en pas le... De... Ouais. <rire> c'est horrible. Alors je précise, cet escalier est très utile, vu que tu peux monter, c'est peut-être quarts, bout de et tout. Mais... Oh, deux ah, C'est, ouais, c'est juste horrible. Par contre, ta lampe c'est juste <rire> oui, pas possible. Regardez juste l'ancienneté de... Mais c'est carrément rongé par la rouille, quoi, c'est juste ouf. Et est... là. Et, ah, Ouais là c'est flippant. Mais là y'a rien. Mais il y a un couloir à droite. Hein. Et c'est quoi ça c'est par lavabo Non. Qu'il est beau, qu'il est beau de lavabo. C'est hein. chaise brouillée. Viens on va aller à cet endroit là. Euh là. Qu'est-ce qu'il se passe je sais pas. Non en fait c'est un mur. <rire> ah d'accord. Oui y'a rien. D'accord. D'accord. Il y a des bouteilles que je crois que c'est de la C'est tout et temps et que je, je je ne sais absolument pas c'est quoi ça. C'est un chauffe-eau, non Ouais, ouais, je crois que c'est oui. un... Ouais, ouais, si, effectivement, c'est un chauffe-eau gazé avec oui. Ça c'était un, un ancien système de chauffage. Maintenant, bah, t'arriveras pas à l'ouvrir, mais regarde, tu vois c'est. Quoi ah, hop, tu vois, ça fait un... ah, des tuyauteries. Ouais. Là, ouais. Alors là, nous sommes à l'extérieur de cette merveilleuse bâtisse. Nous avons visité le sous-sol et maintenant nous allons rentrer juste ici. Ça va rose. Alors, là, nous sommes entrés dans la première pièce. Je pense que c'était quoi comme pièce ici bon, Il y a un lavabo, je pense que c'était plus étoilé. Ouais, je... Comme oui. vous voyez, le lieu était détérioré, mais fortement, très fortement. Oh mon dieu, le poids Waouh Donc, ici, comme vous le voyez, encore tout ce qui était les médicaments, les... Donc ça c'est pour les vaccins, les injections de vaccins. Là, il y a un carton qui est tombé. Ici il y avait des lettres. J'ai entendu du bruit à l'étage. Les lettres donc qu'ils envoyaient pour les patients avant. Donc là, on va rentrer dans la seconde pièce. Voilà. Alors là vous voyez qu'on est... A... Quand on est facilement visible, honnêtement, tout a été détérioré, tout a été cassé. Et le, là, c'est le plafond qui s'est euh, complètement effondré, donc d'où la chute, justement, de... Ouais. C'est les enfants, à C'est quoi ça Bah, bravo. Pilule <rire> On n'a pas l'eau dans le lavabo. Je sais pas ce que ça pouvait être ici. Oh, il oui, y a des médicaments. Le verre. Oh là là, on peut facilement se blesser. L'épaisseur du verre est juste très Mais surtout. Et là j'avoue qu'à ce bon. moment, on comprend qu'on n'est pas seul sur le lieu. Alors là on a un petit problème, c'est qu'il y a des gens qui arrivent. Donc alors c'était une fausse alerte. Bon ils sont passés devant. Il est un groupe de 6. Je <rire> sais pas s'ils sont rentrés ou pas. Bon, allez, vas-y, on continue. Bon. Voilà, comme vous le savez, sur ces lieux, euh, il y a énormément de débris de verre et c'est très difficile de ne pas faire de bruit. Ce sont des grandes pièces. Oh, c'est sont juste, euh, ouais, magiques. Vous pouvez voir ici, on a... Voilà, on est facilement visible. Je sais pas pourquoi ça bouge. Oh. Donc, je, je précise que ici c'était une salle d'attente Oui Là-bas C'était la salle de consultation voilà. des médecins voilà. Donc euh, ça a été abandonné l'année dernière oh. et Donc dans la foulée bah, plutôt Il y a deux ans et dans la foulée il y a eu un incendie qui a ravagé une bonne partie de l'étage et donc là c'est une partie de l'incendie qui a essayé d'être mis encore après l'incendie d'étage C'est difficile de ne pas faire de bruit d'ailleurs. Donc ici... Ah, oui, ici on est facilement visible aussi vu que c'est directement vu sur l'extérieur. L'imprimante, elle est énorme. C'est... Ouais. C'est mon, mon corps. Pas ouais. très... Pas très... Pas euh, horrible. Juste horrible. Ouais. <rire> ouais. Donc ici on a avis. Ça devait être un petit laboratoire ici. Non, c'est une salle non de consultation. Ah, une salle de consultation, ouais, peut-être. D'accord. Il y a encore plein de. de je me rappelle ici, il euh, y avait une sorte de drancard où on se posait pour faire une prise de D'accord. Euh, je ne sais pas pourquoi il y a eu des poubelles. Bah, ça devait être des poubelles de je ne sais pas. Ça, c'est une poubelle euh, à serrage. Euh, à Ça a voilà. voilà. déjà été utilisé. Donc, regardez, non, mais c'est ici. Ça a de vue sur l'extérieur. ici, c'est la salle d'accueil. Encore une salle d'attente, oui. C'est juste magnifique ici, par contre. Waouh, l'intérieur. comme vous pouvez voir, ça a été fortement dégradé, euh, malheureusement. Ouais, C'est du merde. C'est du merde. Donc là, on est retourné spécialement à extérieur pour vous filmer juste l'extérieur de la bâtisse oh, est qui magnifique. est juste. C'est magnifique le coucher de soleil. Et donc ici, tout à l'heure, en fait, on est rentré par cet escalier pour justement aller dans le sous-sol. Voilà. Et donc là, du coup, on vous avait visité le premier étage. Donc là, on va non, retourner le rez-de-chaussée, pardon. Oui. Et donc là, on va tourner. On va. Allez, du moins, pour tourner dans cet étage, celui-là, voilà. Donc ici, on est dans, dans, au rez-de-chaussée. Et c'était le bureau de la secrétaire, justement. Comme vous pouvez voir ici, c'est pas mal le bordel. On dirait mon bureau. Mmh. <rire> Et donc là, on va vous faire visiter l'étage. On va monter à l'étage. Mais il euh, y a une partie qui a été dégradée fortement à, à cause des dégâts des, dégâts, des dégâts des eaux, plus l'incendie. On essaie de se faire discret parce qu'effectivement hein, trop tard je suis mort <rire> Allez, vas Il -y. y a beaucoup de poussière Ma mère serait là Elle pèterait des câbles Donc oui C'est juste Donc ici on peut encore monter Simplement qu'on ne pas Parce que comme vous voyez, il y a eu un incendie Donc du coup on ne montera pas Donc on ne sait pas si on est seul dans la maison. Ouais. Donc effectivement, on plus là. Non, on n'a jamais été dans cette soirée. Et c'est juste croyez-moi flippant. Waouh. Putain, j'ai le poids une toile dernière. Attention, wow. j'ai avance. Je ne sais pas si c'est fort solide. Oh les clés, les cloches c'est énorme. Donc là, on est au premier étage, regardez également les lampes. Wow, tout est à changer, tout est à rénover. Merci. Merci. Là, c'est pour monter au grenier, on n'ira pas vu qu'il y a eu un incendie. On voit pas très bien. Mais voilà, on n'ira pas quoi. Allez, c'est parti. Il ici. Il Ouais, je pense. De toute façon, la maison était visitée, revisitée. Ici, ça devient très, très très très ancienne, effectivement. Waouh. Les fleurs, très mauvais goût. Hein? Donc ici c'était justement où on a été pour euh, avec les lettres et tous les quand on est rentré quoi exactement quand on est rentré et donc ici comme vous pouvez voir on a vu mais genre vu vraiment bah là c'est où ça a brûlé où tout est tombé et c'est incroyable et donc ici on rentrera pas par des questions de sécurité mais c'est justement où ça a brûlé et c'est euh, c'est désolant de voir ça donc là on a décidé de sortir du lieu justement discrètement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Adios